Salut à tous et bienvenue dans ce tuto pour bien filmer avec votre boîtier Reflex ou quels sont les meilleurs réglages vidéo sur votre Reflex peu importe comment vous formulez ça, c'est la question qui me revient le plus souvent et ce depuis quelques temps déjà et j'avais promis de faire un tuto là-dessus donc pour moi cette question, euh, elle se divise en trois parties la première partie qui sont les réglages purement vidéo de votre Reflex donc ça, ça va se trouver généralement dans la partie vidéo euh, la seconde partie, c'est ce qui est issu du monde de la photographie, c'est-à-dire l'ouverture de votre euh, diaphragme, la vitesse et euh, la sensibilité. Euh, ne négligez surtout pas cette partie, on va en reparler après. Et euh, la troisième partie, c'est la partie de la composition, c'est ce qui fait la lisibilité et la lecture de vos images. Ça aussi, ça a un impact fort dans, euh, dans vos créations et dans vos vidéos. On va en reparler euh, pareil par la suite. Première partie donc, la partie purement euh, vidéo de votre boîtier FX. Euh, c'est euh, en quelque sorte la plus simple, puisque c'est celle qui changera quasiment jamais. Euh, à quelques exceptions près. Euh, on commence avec euh, une partie importante, souvent négligée, le PAL NTSC. Euh, donc vous avez deux modes, euh, je ne vais pas vous dire exactement où dans votre boîtier parce que je fais un tuto général Mais euh, dans la partie vidéo souvent vous, réglage, euh, vous allez trouver pardon, un réglage PAL ou NTSC Alors à quoi ça correspond Le réglage NTSC correspond à tout ce qui est télévision japonaise ou américaine Le, La partie PAL correspond à tout ce qui est télévision européenne Alors ça correspond plutôt à des anciennes normes puisqu'aujourd'hui les télévisions font un peu les deux mais ça a un impact, ça peut avoir un impact très fort euh, par rapport à des fréquences de néon. il euh, faut faire très attention à ça. J'ai fait l'expérience moi-même en allant filmer aux États-Unis. Donc, je filmais en NTSC. Euh, J'avais bien pensé à faire mon réglage. Mais quand je suis revenu en France, j'ai filmé dans un skatepark indoor euh, à Marseille. Euh, donc, qu'avec euh, de l'éclairage artificiel, euh, type néon essentiellement, et euh, j'avais oublié de repasser mon appareil en PAL. Et il se trouve que les fréquences euh, d'image, donc en PAL c'est 25 FPS, et en NTSC c'est 30 FPS, voilà, il s'avère que ça fait scintiller l'image. Euh, vous allez avoir des scintillements puisque vous n'êtes pas sur la même euh, fréquence, vitesse que les, que les lumières. Et pour éviter au maximum ce genre de choses, il vaut mieux avoir le réglage qui correspond à l'endroit où vous filmez. Euh, donc PAL pour euh, les pays occidentaux, enfin européenne du moins, et, euh, et du coup euh, Japon, euh, états-unis en NTFC euh, tout ce qui est euh, pays africain je ne saurais pas vous dire euh, j'ai pas eu l'occasion de filmer euh, mais faites très attention à ce réglage là puisque du coup ça peut être, ça peut être des rushs qui sont irrattrapables hein, tout ce qui est sentiment euh, c'est euh, poubelle quoi après avoir fait ce réglage là vous allez faire euh, le réglage de euh, la résolution donc, euh, à l'heure où je fais ce tuto, euh, la plupart des boîtiers font 1080p et proposent un 720p qui a, qui a plus d'images par seconde. Exemple ici, c'est un Canon 600D, je filme en 1080, euh, 25 images par seconde, mais euh, je peux aussi filmer en 720p euh, et monter jusqu'à 60fps. 60 donc images par seconde. On va y revenir sur le nombre d'images par seconde. Il existe aussi des boîtiers GH4 euh, qui filment en 4K, il va arriver le 5D Mark IV euh, dans un peu de temps euh, et euh, qui filmera vraisemblablement en 4K. Peu importe euh, les résolutions proposées par votre boîtier, le plus souvent, c'est la résolution la plus haute qui est la résolution native, c'est-à-dire la résolution dans laquelle l'appareil travaille de base, sans avoir à retransformer derrière. Donc, euh, la résolution native sera toujours plus fine et plus jolie que la, une autre résolution. Donc ici par exemple si je veux faire un ralenti je vais filmer en 720p et ça va être plus, euh, plus moche. Donc vraiment utilisez la résolution la plus haute de votre appareil pour peu qu'elle propose un minimum de 24 euh, fps. On en vient donc au fps, euh, troisième partie de, de réglage euh, sur la partie vidéo. Le FPS, plus vous avez donc de FPS donc d'images par seconde, hein, frame par seconde, plus vous avez d'images par seconde, plus vous pouvez faire de ralenti. Sauf que on l'a vu, euh, des fois pour pouvoir avoir plus d'images par seconde, il faut avoir une résolution inférieure. C'est euh, un compromis qu'il faut faire à un moment donné. Quand vous n'avez pas besoin euh, de faire de ralenti, il vaut mieux utiliser euh, la résolution la plus haute avec un euh, nombre d'images par seconde égal à 25. Alors. Si vous êtes en PAL, on vous proposera 25 fps, ou si on double en 720p par exemple, 50 fps, enfin, c'est des multiples, 25, 50, 100 fps. Si vous filmez en NTSC, on vous proposera 30 fps, ou euh, 60, ou 120, etc. C'est des multiples. Donc voilà les trois réglages partie vidéo. Mettez-vous dans la résolution la plus haute. Euh, utilisez le nombre d'images par seconde adapté à ce que vous filmez. Euh, généralement, si vous filmez dans la résolution la plus haute, ça sera du 25 ou du 30 euh, fps. Et puis, choisissez votre PAL NTSC en fonction de là où vous filmez. Déjà, c'est euh, les bases et c'est des réglages qu'on change, qu change assez peu souvent, à part quand on change de continent pour filmer ailleurs. Le reste du temps, on ne change pas des masses. Euh, ça, c'est vraiment simple. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur cette première partie. Seconde et troisième partie ça va aller beaucoup plus vite puisque euh, tout ce qui concerne euh, votre vitesse donc c'est le frame rate que euh, vous allez utiliser c'est un réglage très important mais qui concerne plus la partie photographie vous allez avoir le réglage très important aussi de l'ouverture qui va avoir un impact sur la profondeur de champ c'est ça qui fait que par exemple ici c'est flou et ici je ne le suis pas ça permet d'isoler un sujet, ça va faire des images beaucoup plus pro. Bon, Pour ceux qui connaissent, euh, tant mieux, pour ceux qui ne connaissent pas, attardez-vous euh, là-dessus, on va y venir. Et puis ensuite, euh, vous avez la sensibilité ISO aussi, très important, ça va avoir un impact très fort en termes de Xen sur votre image. Tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres de la euh, photographie. Je peux pas vous donner un réglage qui va être tout terrain, faire partout. Vous donner un seul réglage qui irait partout, ça reviendrait à vous donner euh, la, le meilleur rapport de vitesse sur votre voiture pour, pour rouler, mais ça n'a ça pas de sens puisque vous adaptez votre vitesse par rapport euh, aux circonstances dans lesquelles vous roulez. Là, ça va être la même chose. Tout ce qui est ouverture, euh, vitesse euh, et, euh, et sensibilité, ça va être spécifique à des conditions de lumière. Vraiment, ça va être particulier à chaque réglage. Des fois, on peut se tourner de 180 degrés et puis on a de l'ombre sur un visage. Tous les réglages changent, d'accord Donc tout ça, je vais vous l'expliquer par la, par la suite, mais dans un autre tuto, j'y viens. Troisième partie qui va aller avec ça, c'est la partie de la composition. Ça, c'est la règle des tiers, c'est comment rendre une image plus attractive. Pourquoi votre image elle est plus lisible Pourquoi elle est plus pro Pourquoi elle intéresse plus les gens Pourquoi elle accroche plus l'œil Ça fait partie aussi pour moi du monde de la photographie, voilà. Pour ça, je ne vais pas faire un tuto spécial vidéo puisque je voudrais rejoindre ceux qui viennent pour la photographie et ceux qui, joignent, ceux qui viennent pour la photo. Euh, je vais rejoindre tout le monde dans un seul et même tuto que je vais publier très bientôt ici. Euh, vous aurez juste à cliquer. Euh, et je vais vous expliquer donc tout ce qui est euh, ouverture, euh, vitesse, tout ça avec un vieux boîtier euh, réflexe euh, argentique. Pourquoi je vais vous expliquer ça Vous allez dire c'est complètement farfelu de nous expliquer la vidéo avec ça. Mais en fait, grâce au boîtier réflexe, on peut vraiment voir l'intérieur et euh, décortiquer tout le, euh, tout le fonctionnement de appareil. Et vous allez voir que c'est très important de savoir photographier avant de savoir faire de la vidéo. C'est comme ça que j'ai franchi des, des, des étapes, des, des paliers. Comme ça euh, euh, j'ai avancé en comprenant euh, la façon dont on fonctionne une profondeur de champ, euh, etc. Etc. Euh, donc je vous invite à rejoindre cette partie euh, tuto photo formation photo, donc il y aura une suite euh, là dessus et euh, voilà, pour moi c'est le conseil que je, peux, euh, que je peux vous donner pour progresser dans le mode vidéo hein, il ne s'agit pas juste de régler 1080p etc vraiment il faut maîtriser son appareil photo, vraiment en termes photo pour faire des belles images et c'est ça qui fera la différence euh, c'est comme ça que par exemple j'ai pu faire euh, Detroit American Dream etc voilà, je vous laisse avec ici, euh, comme d'habitude, euh, les réseaux sociaux. Vous avez tous soit Facebook, soit Twitter, etc. Euh, Rejoignez-moi parce que c'est comme ça que je, je publie euh, les euh, nouveautés ou mon travail aussi. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Euh, et puis, euh, à très vite pour la suite.